Un faux, risque. un faux risque. Le podcast. Le podcast. Bonjour à tous, François au Micro. Eh Aujourd'hui, nous allons avoir une émission tout à fait particulière. Puisqu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un ouvrage s'intitulant La QVT, en finir avec les conneries. Alors effectivement, avec un titre aussi provocateur, j'ai été très interpellé et j'ai commencé à dévorer ce livre. Et très honnêtement, j'ai fait un peu des allers-retours entre le début et la fin. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter parce que finalement, eh j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son auteur, donc Vincent Beau. Bonjour. Bonjour, François. Alors, et, et, et peut-être en premier lieu, ce qui serait intéressant, parce que vous allez voir que ce, ce livre est, est absolument euh, d'une richesse incroyable, mais en premier lieu, il convient quand même de Vincent peut-être de vous présenter. Déjà François, je voulais vous remercier pour m'inviter à votre podcast, c'est un honneur pour moi. Et pour me présenter donc très rapidement, donc, je suis Vincent Beau, je suis à la base un fils de distillateur, donc j'ai commencé à découvrir le monde du travail en tant qu'ouvrier. Ensuite, euh, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur brasseur, donc j'ai travaillé euh, en tant que chef d'équipe à l'international, j'ai été directeur d'usine et j'ai découvert le management et la performance. Et euh, ça, c'était quand même pour moi un premier euh, gros choc de voir que rien euh, dans toutes nos études ne nous avait préparé à rencontrer des gens. On était préparé à rencontrer des machines, des systèmes, des organisations, des process, mais pas des gens. Donc, ça m'a tellement indigné, on va dire ça comme ça, euh, que ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne le management, et en particulier le management participatif, à l'université Aix-Marseille. Euh, Ensuite de ça, j'ai intégré la direction des risques professionnels de la CARSAT, donc, que vous connaissez sûrement, où là j'étais en charge des sections de contrôle et de formation en PACA et Corse, mais j'ai été aussi correspondant national pour toutes les CARSAT des politiques santé au travail des grandes enseignes. Donc ça, ça a été une partie institutionnelle, on va dire comme ça, qui a été passionnante et qui a été ma deuxième indignation, pour le dire ouais. ainsi. C'est que j'ai découvert seulement après avoir été directeur d'usine et manager qu'il y avait la question de la santé des salariés qui reposait sur les épaules de ma responsabilité. J'ai tout découvert après coup dans cette institution et puis cette fonction-là. Donc, ça m'a passionné. Et puis, pour le dire tout de suite, c'est le lien intime qui unissait le travail, le management, la santé, et la qualité de vie au travail des salariés qui m'a passionné et l'écoute des salariés qui reste un énorme sujet. Donc, en 2010, bah, j'ai créé mon cabinet, j'ai créé mon aventure entrepreneuriale autour de ce sujet. Donc, c'est un cabinet qui s'appelle Master. C'est un jeu de mots un peu foireux, je n'ai pas trouvé mieux. Ça veut dire management, la santé au travail, par l'écoute et la réponse. Et donc on a été reconnu innovant par le ministère de la recherche sur les questions de management et de santé au travail parce qu'on les prend de front et non pas en chambres séparées comme c'est tellement souvent le cas. Et puis euh, voilà, oh, depuis 12 ans nous accompagnons les entreprises, les organisations, les branches professionnelles pour trouver des nouveaux leviers pour faire émerger des équipes une santé au travail et une qualité de vie au travail qui prend du sens. Et c'est un énorme défi, voilà. Donc très brièvement, je m'excuse, résumé peut-être pas assez. Euh, voilà qui je suis. Non, mais il est très important de savoir. Eh bien, euh, je dirais le parcours, le, le parcours de chacun, pour savoir aussi la crédibilité qu'il peut avoir, si je peux dire comme ça. Parce que bon, des gens qui écrivent, il y a des gens qui écrivent sans avoir aucune <rire> compétence dans un domaine. Donc c'est toujours bien de savoir quand même. Voilà, surtout quand on touche à des, à des sujets comme ceci, de savoir qu'avec voilà, un, un, un recul de 20 ans, je pense que ça permet de se dire que voilà, on peut dire que vous savez de quoi vous parlez. <rire> voilà, ça, ça vient pas de nulle part. Mais... Alors, peut-être pour commencer, alors, dans le vif du sujet, parce que euh, on, va, on va réserver à nos, à nos auditeurs quelques surprises, parce que finalement aujourd'hui c'est avant tout un teaser, parce que euh, devant la richesse de, de, de cet ouvrage, euh, on verra ça en fin de podcast, mais on a on a prévu quand même de, de se retrouver euh, ensemble à plusieurs reprises, mais euh, je donnerai les, les détails plus tard. Mais euh, peut-être pour commencer, pourquoi ce, pourquoi cette accroche dès la première page du livre donne un cheval à celui qui dit la vérité il en aura besoin pour s'enfuir. Merci de me poser la question, François. Euh, C'est un proverbe qui m'a beaucoup inspiré. En fait, euh, pour le dire comme ça, aujourd'hui, on est sur un sujet, euh, la santé au travail, on est sur un sujet euh, qui est d'une importance considérable. C'est une importance considérable et pas que pour les seuls salariés. C'est une importance considérable pour tous les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les étudiants, notre société au sens large. Et ce qui, euh, alors vous allez dire, ça fait trois fois que je vous emploie le même mot, mais ce qui m'indigne, c'est de voir qu'on a un sujet qui est totalement tu, qui passe totalement sous silence, ou, quand il est exprimé, qui ne sort qu'une partie de euh, ce qu'il devrait euh, relever euh, comme, comme sujet. Donc, en fait, on est sur un sujet qui euh, euh, est absent des débats. Et quand on veut regarder l'intérieur de ce sujet, comme moi, euh, j'essaye de le faire à ma petite mesure. Voilà, je ne euh, me présente pas du tout comme étant le détenteur des tables de la loi de ce sujet. Ce n'est pas du tout mon positionnement. Mon positionnement, c'est d'apporter une contribution issue du terrain. Voilà. Je me rends compte que c'est un sujet qui porte en son sein énormément de tabous, énormément d'enjeux, énormément euh, de clivages, euh, d'affrontements d'écoles, l'école euh, de la performance, l'école de la santé au travail, l'école des risques psychosociaux et des risques physiques et sécurité au travail. Donc, euh, voilà. Et que peu de gens se sentent les moyens de les dénoncer. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des préventeurs, avec des ouvriers, avec des représentants euh, syndicaux qui me disait, ah, mais ça, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que euh, ça, c'est l'action qui, qui se lance aujourd'hui dans mon entreprise Tout le monde sait que c'est pas ce qu'il nous faut. Et euh, ça va à l'inverse des résultats attendus. C'est contre contresens de ce qu'il faudrait faire. Et personne n'ose forcément le dire, quoi, parce que c'est difficile. Et voilà pourquoi je me suis mis cette, cette, ce, ce proverbe en introduction. J'ai dit, ça ne peut être que dans un exercice euh, de révélation d'une vérité, qu'on trouvera euh, l'issue euh, qui manque euh, à l'envergure de ce sujet. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette citation-là. Euh, elle a déjà beaucoup fait réagir, pour le dire autrement. Ce n'est pas la citation qui fait réagir. Euh, mmh. Vous avez commencé, vous m'avez dit, euh, François, à lire l'ouvrage. Mmh. C'est euh, la partie de l'ouvrage qui euh, montre euh, les déficiences des systèmes managériaux aujourd'hui en bah, place, justement, mais être les, les déficiences. Oui, parce que ju système justement... système santé au travail, pardon. Oui, pardon. Parce que euh, finalement, oui, déjà peut-être, le... bah, on, a, on a soulevé un peu le, le... Un, un petit peu le, le, le sujet, mais concernant l'objectif du livre. Parce que je dois dire que c'est pas un livre de contestation, etc. On est, on est bien d'accord mmh. que de toute manière, euh, bah, je pense qu'on a bien compris déjà dans la dans, dans l'intro, c'est que... C'est avant tout de, ce livre de, de présenter un constat, et de ce constat de savoir comment on peut sortir de là, c'est-à-dire que c'est avant tout un livre très positif, parce qu'il il convient mmh. quand même de le dire. Mmh. Mais, mais peut-être justement, euh, peut-être vous pourriez nous, nous parler de son, de son contenu, alors peut-être l'objectif, donc euh, éventuellement je pense qu'on a fait le tour, mais éventuellement voilà, le, le contenu du livre. Très bien, donc euh, si on résume l'objectif, c'est porter un débat, apporter une contribution, et comme vous le disiez, François, vous avez tellement raison, ne pas se positionner en donneur de leçons, mais de solutions possibles à débattre. Ça, c'est vraiment l'objectif. Euh, maintenant, si on regarde le contenu, euh, la première chose euh, que j'ai voulu revendiquer, c'est le travail est bon pour la santé. Ça, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que très souvent, nous, surtout les préventeurs, on, est tendance, on a tendance à être ceux qui euh, remontons constamment ce qui ne va pas. Et on a raison de le dire, mais... Le premier point, c'est que le travail est bon pour la santé. Ça, c'est une revendication forte. C'est une croyance qui n'est pas seulement euh, issue de moi-même. Hein. On sait aujourd'hui que les personnes en privation d'emploi ont une santé qui va moins bien que les personnes actives. Donc, le travail est bon pour la santé, mais seulement s'il est bien fait. Et ça, ça devient intéressant de regarder aujourd'hui la façon dont les gens vivent leur travail, sachant que dans un monde idéal, la majorité des personnes devraient bien le vivre. Donc, dans, le, dans ce livre... J'ai voulu donner une première, euh, voilà, une première, euh, un premier focus sur où on en est aujourd'hui de la santé des salariés, et je parle bien de leur santé. Donc, premièrement, où on en est Ça, c'est euh, euh, dresser, en tout cas, les contours euh, euh, au sens large euh, de la situation en cause, en question. Deuxième point, pourquoi on en est arrivé là Pourquoi Parce que la situation n'est pas bonne. Ça, c'est le premier point. On est dans une situation qui n'est pas bonne, et on est dans une situation qui risque, si on n'y fait rien, de s'aggraver. Pourquoi Parce que les tendances ne sont pas bonnes non plus. Donc, pourquoi on y est Ça, c'est une deuxième partie de ce bouquin, c'est pourquoi on en est arrivé là Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve alors que c'est un sujet qui euh, euh, est très employé médiatiquement. On parle beaucoup hein, de qualité de vie au travail en ce, en ce moment. On parle beaucoup euh, de bien-être au travail. Enfin, c'est des sujets qui euh, euh, voilà sont constamment toutes les semaines dans euh, des, euh, des articles de presse ou des médias. Et pour autant, euh, voilà, comme ça va pas bien et qu'on en parle beaucoup, ça m'intéressait beaucoup d'ailleurs. Mais pourquoi on est arrivé là Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation qui n'est pas au rendez-vous de ce qu'on attend d'elle Ça, c'est une deuxième partie de ce livre. Troisième partie. Euh, c'est quelles sont les conséquences d'en fait, être là aujourd'hui. Les conséquences sur les concepts et les pratiques qui sont euh, et qui visent à améliorer la santé des salariés. Et enfin, le dernier point de ce livre, comme vous le disiez, hein, François, c'était euh, non pas de se dire, euh, de faire un brûlot, un pamphlet en disant il n'y a rien qui va et puis il n'y a pas d'espoir, c'est surtout pas mon positionnement, c'est quelles sont les perspectives. Voilà. Et c'est ce grand débat des perspectives qui, à mon avis, ne trouve pas son sens euh, en fait, moi, je crois beaucoup en ça, c'est qu'il faut bien comprendre pour bien agir. Donc, il ne trouve son sens qu'au sortir d'un constat, d'une situation euh, et de son origine. Quoi. Et je veux dire que j'ai été très marqué aussi par, enfin, par plein de choses, parce que euh, je vous ai envoyé la photo hein, du livre, l'ai euh, ouais. largement noté, j'ai des, des notes partout dans ce livre, c'est plus un livre, c'est un classeur. Euh, <rire> <rire> et, et, et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'on parle bah surtout chez Info on, on est un site qui est dédié santé sécurité et c'est vrai que on voit toujours la sécurité au travail et ouais. c'est vrai qu'on en oublie la santé et je trouve ouais. aussi ça m'a ça m'a beaucoup interpellé dans votre livre où c'est où vraiment on met l'accent quand même sur cette question de cette question de santé qui me semble qui me semble enfin qui est effectivement essentielle. Peut-être pour continuer un peu dans notre dans, dans notre échange, euh, bah finalement par rapport au livre, hein, qui est la QVT, n'est-ce pas, pour en, en finir avec la connerie. Donc <rire> la, la définition, peut-être une définition de la QVT, parce qu'est-ce qu'on peut dire QVT vs santé-sécurité, ou euh, j'avais mis un peu cette annotation, ou le hold-up de la qualité de vie au travail. En gros, euh, voilà, on en parle beaucoup, vous le disiez à l'instant. Mais est-ce que, est -ce que finalement, on parle un peu trop des baby foot Alors, là, François, vous touchez euh, un, un, un des éléments forts que j'ai voulu dénoncer. Si euh, déjà un premier élément, c'est euh, on a aujourd'hui un concept qui s'appelle QVT, qui est employé à tort et à travers par tous ceux qui l'utilisent. Ça, c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, quand vous allez regarder hein, sur Internet ou dans un salon, quand vous voyez un stand QVT, qu'est-ce que vous trouvez Vous trouvez de la euh, méditation, vous trouvez euh, des salles de sieste en proposition, vous trouvez des conciergeries d'entreprise, vous trouvez évidemment euh, le sacro-saint Babyfoot, euh, qui aujourd'hui est tellement connoté qu'on hésite même à, à le conserver en place, puisqu'il voilà, a, il a, euh, voilà, ça ça, a été bien marqué euh, par cette dénonciation-là. Donc, en fait, on trouve une offre de service qui est totalement à côté des questions du contenu et du vécu du travail. Donc ça, c'est un premier point. Donc, vous avez raison, il faut redonner à ce concept sa définition première, sa matière première, pour le dire comme ça. Et le fait que ce concept aujourd'hui soit totalement sorti du contenu et du vécu du travail n'est pas un hasard. C'est ça que je veux démontrer dans ce bouquin. Euh, ce n'est pas un hasard. C'est issu voilà, d'une euh, série d'événements, puis de tendances qui ont fait qu'il euh, s'est euh, satellisé en dehors du contenu du travail. Donc, pour répondre à votre question, de quoi on parle quand on parle de QVT Donc, Dans le livre, euh, j'ai proposé de redéfinir cette qualité de vie au travail, un peu dans la veine de ce qu'a voulu faire aussi euh, l'ANACT, euh, en rajoutant, vous savez, le, la qualité de vie et des conditions de travail, hein, parce que je ne suis pas le seul à vouloir le remettre euh, en son centre, mais ce sujet, il est issu, justement, euh, de ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez on parle de sécurité mais pas de santé au travail, il est issu de l'irruption des risques psychosociaux dans les années 2009-2010 qui a imposé dans le débat la question de la santé des salariés et non pas de leur seule euh, sécurité au sens atteinte physique directe qu'ils peuvent avoir au travail. Donc cet cette énorme traumatisme qui a été en 2009-2010 les suicides professionnels au travail et puis la grande mobilisation qu'elle qu a générée euh, a fait émerger un concept de risques psychosociaux ces concepts de risques psychosociaux là tout le monde s'accorde à dire tout le monde, et quand je dis ça c'est même officiellement, quand vous prenez les rapports en cours qui s'appellent Nas légeron qui s'appellent euh, Golak, etc. Euh, des, euh, tous reconnaissent que ce terme n'est pas défini en soi de façon homogène Certains appellent risques psychosociaux le type d'atteinte qu'on peut avoir qui soit psychique et sociale. D'autres appellent psychosociaux le type d'événements psychiques et sociaux qui peuvent atteindre à la santé des salariés. Donc, en fait, on désigne le risque d'une conséquence, d'autres le risque de certaines causes. Et en mélangeant tout, on ne sait plus trop de quoi on parle. En fait, c'est protéiforme, cette histoire. Donc, les risques psychosociaux sont sortis parce que les salariés étaient blessés autrement que directement physiquement. Et derrière... Ça a été une énorme réaction de défense qui est, euh, a envahi les entreprises, puisqu'elles ne pouvaient plus ne rien faire sur le sujet. Parce que beaucoup n'étaient pas, euh, euh, en tout cas, aussi engagés sur ce sujet que ce qu'elles ont pu l'être sur les accidents du travail, puis les maladies professionnelles. Et comme c'était repoussoir, comme une entreprise qui disait, je vais lancer un grand plan de prévention des risques psychosociaux, sous-entendait qu'elle en avait chez elle, et qu'on avait associé ça à suicide professionnel, euh, condamnation de l'employeur, euh, écrasement de la marque euh, entreprise, etc., elles ont cherché une façon de positiver cette action, et elles ont recyclé un terme qui date des années 70, qui était très noble, elles l'ont recyclé en disant, on ne va pas faire de la prévention des risques psychosociaux, mais on va faire de l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est là qu'il est revenu dans la sphère publique et qu'il a occupé tout le secteur. Mais seulement, et je finis par là, comme les concepts ont été divisés, c'est-à-dire que le concept de santé des salariés dont vous parliez tout à l'heure a été, alors qu'il est global, complètement explosé en miettes. Il doit comporter, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS depuis 1946 et l'OIT depuis 50, 1950. Il est composé de l'intégrité physique, mentale et sociale des salariés. Ce n'est pas physique ou mentale ou sociale, c'est physique et mentale et sociale. Voilà. Ça, c'est la définition même de la santé et de la santé au travail derrière. Il a été explosé en miettes, pour des tas de raisons dont on va pas parler là juste là maintenant mais que je démontre dans le livre comme il a été explosé en miettes en fin de compte on l'a attaqué et on l'a euh, traité euh, en silo donc on a dit la santé euh, au travail voilà comment on va faire tout ce qui concerne l'atteinte physique directe au travail on va dire que c'est la sécurité et on sait faire et on a des ingénieurs et on a des techniques pour le faire et des méthodes pour le faire et tout ce qui est mental et social on va appeler ça risque psychosociaux on va le déconnecter du reste et on va le traiter positivement sous l'angle de la QVT, sachant que il ne fallait pas, et c'est pour ça que je reviens à votre question sur euh, le, le, le proverbe du début, il ne fallait pas remettre en cause, même si on ne pouvait pas faire comme si ces atteintes n'existaient pas, ce n'était plus possible, il ne fallait pas remettre en cause les déterminants managériaux qui pouvaient en être à l'origine. Ça, c'était le non-dit qui présidait à leur naissance. Donc en gros, on s'est mis à chercher des tas de façons d'agir sur ces risques psychosociaux en les, euh, traite, en, en les passant sous la qualité de vie au travail, sans que ça remette en cause les déterminants de l'organisation et du management de l'entreprise. Ça a amené donc à ces deux, euh, deux euh, dérives. Premièrement, on a traité les risques psychosociaux dans sa partie curative, c'est-à-dire on a pris en charge les salariés, on a créé des hotlines. Deuxième dérive, c'est qu'on a mis en place des tas d'actions qui étaient non pas de prévention, comme on dit, de prévention primaire, c'est-à-dire d'action sur ces déterminants qui peuvent créer euh, ces atteintes physiques et psychiques, on a mis en place des actions de compensation, qui étaient, ben voilà, ton travail, quel que soit ton niveau de stress, euh, eh bien, on va te donner, comme on le disait ensemble, euh, ben voilà, des cours de yoga de midi, on va te donner des cours de méditation, on va te donner des frais à la cantine, et puis on va te donner des tas de choses qui vont chercher à compenser ce dont il n'est plus question, c'est de se poser la question de comment on vit, comment tu vis ton travail euh, chez nous, quoi. Donc voilà euh, euh, euh, l'état des lieux de la situation très très vite brossé avec laquelle on a euh, à, euh, à, à, à débattre aujourd'hui. Je, ça, ça, je pense que ça va être justement là, une très bonne introduction aussi pour ce qui, ce qui viendra après dans nos prochains, entre, nos prochains entretiens. Mais, euh, donc ce livre, euh, je dirais, et l'entretien et les entretiens que nous allons faire ensemble... Pour qui À destination de qui <rire> Ce livre, je l'ai pensé, euh, François, et ça c'est vous et puis ceux qui euh, voilà, auront le courage de le lire ou l'envie de le lire qui pourront me faire le retour de l'objectif atteint ou non. Je l'ai pensé pour toute personne qui se sent concernée par le sujet de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, qui ou non en résulte. Donc, je l'ai pensé pour toute personne intéressée, qu'elle soit étudiante, qu'elle soit manager, qu'elle soit euh, représentante du personnel, préventeur, dirigeant, voilà. quel que soit euh, euh, fonctionnel, fonctionnel de, euh, de l'entreprise, des fonctions support comme les ressources humaines, enfin peu importe. Toute personne euh, qui se sent concernée par ce sujet, puis qui a envie, euh, voyant qu'il n'est pas au rendez-vous de ce qu'il devrait produire, qui a envie de se mobiliser pour euh, ne pas subir cette situation, mais agir pour euh, le remettre sur les rails. Voilà. Donc voilà, ce livre il s'adresse à toute personne qui veut savoir ce qui se passe, ou qui sait ou qui comprend qu'elle a euh, aujourd'hui une réponse qui n'est pas à la hauteur du besoin de sa santé au travail, de sa qualité de vie au travail, en, ne dis en distinguant bien les deux, et qui souhaite ne pas subir et agir pour ne pas prendre ça comme une fatalité et laisser les choses dériver. Donc c'est ça, le public cherché. Moi, je rajouterais peut-être un, un public quand même qu'il faut... Parce que je pense que de toute manière, si on ne part pas du haut, on n'aura jamais des résultats en bas. Euh, mmh. Je veux dire que s'il n'y a pas une impulsion au niveau de, de direction ou de, oui, de direction d'entreprise, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais je pense que si on n'a pas une impulsion aussi qui vient d'en haut, ou au moins une, une prise en charge en haut, une compréhension du sujet en haut, on ne pourra jamais le faire redescendre dans l'entreprise et de, à la mesure des enjeux qui sont, qui sont ceux-là. Et, et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant dans le livre où, aussi cette approche où il euh, n'y a pas de tabou effectivement dans le livre, mais ça veut dire qu'on ne jette pas de, de bons points ou de mauvais points. Je pense que chacun dans, dans l'entreprise a son, sa sphère de compétences et de responsabilités. Et je pense que justement chacun... On, on, ce livre aborde la, cette santé-sécurité par rapport aux enjeux pour chacun, et y compris pour la direction de l'entreprise. Et justement, on rentre, ce que j'ai trouvé intéressant, mais encore une fois qu'on verra après, mais euh, il y a aussi des solutions pour le, le chef d'entreprise, de, de, de, de manière à, à faire avancer mm -hmm. ces sujets-là, y compris, euh, je dirais, confrontés aux enjeux financiers qui peuvent être... Euh, bref, qui, qui a, parce que finalement, un chef d'entreprise, c'est avant tout des enjeux financiers, parce que clairement, c'est le, le ouais. premier enjeu de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Je pense que s'il n'y en a pas d'autres, hein, c'est le, le premier enjeu. Maintenant, il y a son, il y a sa, la partie sociale de l'entreprise. Mais la première chose, c'est gagner de l'argent. Et de toute manière, donc, ce n'est pas masqué non plus. Mais c'est ces questions justement derrière le cette caricature du baby-foot. En prenant sérieusement la question de santé et sécurité, mmh. on peut arriver à avoir de, de, de très bons résultats de l'entreprise parce que c'est quand même le personnel de l'entreprise qui fait la qualité de l'entreprise, si je ne m'abuse. Vous avez 100 fois raison, euh, François. J'avais cité les dirigeants dans les personnes impliquées, mais je ne l'ai pas assez insisté, euh, les personnes visées. Pour vous donner une anecdote, j'ai envoyé ce livre au président euh, de Polytechnique, au président de HEC, au président de l'ESCP, euh, à la directrice de l'ENA. Donc, euh, comme euh, c'est un livre euh, voilà, que j'envoie avec mes petites mains, je ne vais pas l'envoyer à tous les directeurs d'école. Je l'ai envoyé aussi aux institutions aussi, euh, et, et, euh, et au ministre de l'Éducation nationale. Euh, je ne me fais pas de doute sur le fait qu'il euh, va peut-être plus souvent caler un mur euh, que d'occuper des heures de lecture des personnes vers qui euh, voilà, ils se sont destinés euh, ces ouvrages, mais voilà je suis totalement en lien avec vous l'objectif c'est de passer de la parole à la pratique, je m'explique tout le monde dit que la santé au travail c'est un facteur de performance tout le monde, tout le monde dit que des salariés qui perçoivent parce que la qualité de vie au travail c'est une perception, hein. les, les salariés qui perçoivent une bonne qualité de vie au travail, c'est-à-dire qui ont le sentiment de bien vivre leur travail, qui sont satisfaits des conditions d'exercice de leur travail, parce qu'il a du sens, point 1, parce qu'ils ont de bons outils pour le faire, une bonne organisation pour le faire, de bonnes relations pour le faire, et un beau projet à l'intérieur de lui-même. Tout le monde dit que des salariés comme dans cet état-là, sont plus engagés, sont plus performants que c'est au bénéfice de la performance d'entreprise. Ça, la théorie, elle est partagée par tout le monde. Le problème, c'est que euh, cette théorie-là ne se retrouve pas dans les actes. Quoi. Donc oui, il faut absolument euh, rentrer dans le logiciel de la performance des dirigeants pour ne plus qu'ils voient ce sujet de façon défensive et puis pour qu'ils puissent l'intégrer à leur stratégie de développement et de compétitivité de l'entreprise. Et ça, j'y crois, mais dur comme faire, comme vous l'avez rappelé. On peut dire aujourd'hui euh, qu'il y a six enjeux qui concernent l'entreprise et sa direction. Premièrement, c'est l'enjeu humain. Pourquoi faire de la santé au travail une priorité dans son entreprise C'est pour que les gens dans l'entreprise et leurs proches ne se blessent pas ni physiquement ni euh, mentalement, à tout point de vue. Ça, c'est l'enjeu numéro un. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique direct des entreprises qui ont beaucoup d'atteintes à la santé au travail vont payer plus cher de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, au-dessus d'un certain seuil en tout cas. Troisièmement, c'est l'enjeu économique indirect. C'est-à-dire que euh, des entreprises qui ont des atteintes à la santé au travail, physique ou mentale, peu importe, euh, ces entreprises-là vont avoir du turnover, du désengagement, de la non-qualité, de la non-productivité. L'INRS a établi que le rapport entre le coût direct et le coût indirect était au moins x3, ça peut aller jusqu'à x10. Il y a beaucoup à perdre économiquement, à ne pas avoir un bon niveau de qualité de vie au travail. Si j'ai bien lu votre ouvrage, je pense que le, vous, aborde, vous évoquez un chiffre de 32 milliards quand même. C'est énorme. Ah, bon. mmh. C'est énorme. Ensuite, on a l'enjeu juridique et ça, on en parle beaucoup. C'est encore ça défrait encore l'actualité euh, récemment. Donc l'enjeu juridique, euh, civil et pénal, qui concerne le dirigeant et l'entreprise personne morale. Cinquième enjeu, on a un enjeu de dialogue social. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a des conditions de vie au travail dégradées a un dialogue social dégradé. Et ça, c'est une entrave à son développement. Et le dernier enjeu, c'est l'enjeu d'image de l'entreprise. Cet enjeu d'image qui soit auprès des nouveaux entrants, auprès des personnes en place, auprès des institutions, voire même un peu aujourd'hui quand même des clients qui ont des attentes là-dessus. Tout ça, ça, peut, ça ne peut être que des raisons de prendre ce sujet autrement que défensivement et de le cantonner aux fonctions support pour laisser le management performer. C'est... Tout l'objectif. C'est passionnant. Je vous écouterai <rire> pendant des heures. Euh, J'espère que nos auditeurs également. Euh, mais euh, peut-être pour euh, parce que de, donc ce, ce premier entretien, nous avons convenu ensemble que ça serait avant tout un, un teaser pour accompagner mmh. la suite. Euh, une chose quand même pour montrer aussi votre votre implication, euh, vous avez lancé aussi un sondage. Oui, euh, merci François. Euh, L'idée, ce n'était pas, pas pour moi de juste faire un livre, de le mettre dans une bibliothèque et puis, euh, et, et puis derrière, euh, passer à l'étape suivante, au sujet suivant en tout cas. Euh, L'objectif, c'est d'en faire le ferment de quelque chose. Donc, euh, voilà aujourd'hui le projet qui accompagne ce livre. Premièrement, c'est de porter, de contribuer à porter ce débat. Et vous avez vu, on est pile dans l'actualité. En ce moment, on sort les assises du travail où euh, parmi les trois thèmes qui sortent, on a les rapports au travail, premier thème, qui va être débattu. Deuxièmement, la santé et la qualité de vie au travail. Troisième thème, la démocratie au travail. Donc, on a vraiment, euh, voilà, totalement un alignement des planètes sur une volonté d'aller porter ce débat-là. Donc, ça, c'était la première ambition du livre. Ce podcast que vous me proposez, euh, François, et je vous en remercie encore, euh, c'est aussi une façon de donner écho, voilà, aux propositions euh, et puis aux constats qu'il peut porter, mais aux propositions, alors, qui, qui, qui l'augurent, quoi. Ensuite, deuxième élément donc, qui contribue euh, l'après euh, euh, de ce livre, euh, j'ai souhaité, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un marqueur extrêmement fort de la défaillance de nos politiques et managériales, et santé au travail. J'ai souhaité remettre au centre du débat la question de la participation directe des salariés à l'amélioration du contenu de leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut que constater que c'est le parent pauvre des systèmes managériaux en place, et aussi, euh, parce qu'il faut aussi savoir se regarder, nous les préventeurs, euh, des systèmes de santé-sécurité au travail. Donc, cette participation des salariés, elle n'est pas nouvelle dans l'importance qu'elle porte. On a les lois au roux qui sont sorties et puis qui l'ont instituée, on a euh, les accords nationaux interprofessionnels qui euh, sont constamment en train de rappeler à, son, à sa nécessité, mais dans les pratiques, ça ne suit pas. C'est tout le problème de notre sujet. On est bon en théorie et mauvais en pratique. Et surtout, que, en cas, si, surtout que si je peux ajouter euh, à, à cela dans notre, dans notre échange, parce que j'ai parlé tout à l'heure effectivement que, que beaucoup de choses allaient partir du haut, enfin de la partie direction, ouais. mais d'un autre côté dans les actions bah, que nous verrons un peu plus tard dans les, dans, les, dans les bonnes pratiques aussi et dans ce que vous poussez énormément, c'est de faire remonter après par contre... Ouais. L'information d'aller la recueillir à la base, c'est-à-dire de, de, ouais. de, de, de venir de chercher cette information concrète et structurée à partir des salariés et de faire remonter ces éléments-là c'est-à-dire qu'on a voilà, une décision pour dire, on fait quelque chose qui vient de la tête, mais d'un autre côté, après, cette décision, elle se concrétise en repartant de la base du travailleur pour faire remonter ces éléments et de les mettre dans les... Alors après, je ne vais pas dévoiler le, voilà, les méthodes que vous... qu'on abordera ensemble, mais après, c'est ce qui va faire remonter de manière logique, et finalement, des de... De... De... De... De... De... De... De... salariés eux-mêmes les... Les... les problématiques. Oui, c'est la condition pour moi de réussite euh, du dispositif de la santé au travail dans les entreprises. et C'est la condition même de euh, la possibilité de faire naître une qualité de vie au travail d'un niveau satisfaisant. Et donc voilà pourquoi on a lancé une pétition, pour reprendre votre question, euh, qui accompagne ce livre, une pétition en ligne sur le site change.org. Et cette pétition-là, elle vise à demander à ce que la participation directe des salariés, c'est-à-dire par eux-mêmes, qui viendra en complément de la participation indirecte directe existante avec les représentants des salariés, on a demandé à ce que la participation directe des salariés figure comme le premier principe général de prévention au titre du Code du travail. Pourquoi Parce que les neuf principes généraux de prévention existants que beaucoup de gens connaissent, éviter les risques, évaluer les risques, etc., voilà, ces neuf principes généraux de prévention, aujourd'hui, ne citent jamais explicitement l'absolue nécessité de commencer par écouter les salariés dans leur façon de vivre, leur travail, et leur permettre de contribuer à son amélioration continue. Donc, la seule fois où on parle dans ces principes généraux de prévention des salariés, c'est au dernier principe explicitement, et on ne dit pas de les écouter, on leur dit « donnez-leur des instructions adaptées ». Donc, c'est quand même pas de l'écoute, c'est très descendant. Donc, l'idée, c'est de rajouter un dixième principe général de prévention et le mettre en tête. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ces neuf principes généraux de prévention, ils sont pris en repère par plein de monde par les institutions juridiques, par les préventeurs, par euh, euh, euh, les, euh, les personnes impliquées dans la défense de l'entreprise et dans ce qu'elle a fait ou pas fait. Donc, euh, l'idée, c'est de ne plus en faire un sujet implicite, un sujet qui, euh, bah, de fait, euh, n'est plus, euh, euh, n'est pas central, mais c'est au contraire d'en faire une condition même de validation d'une politique santé au travail en entreprise. Parce qu'on peut, et ça, c'est ce que j'ai démontré dans le livre, on peut mettre en œuvre les neuf principes existants généraux de prévention, les neuf, sans jamais écouter un salarié. On peut éviter un risque sans écouter un salarié, on peut évaluer les risques sans écouter les salariés, et d'ailleurs, François, la preuve, c'est que le plus souvent, c'est comme ça que ça se fait. Donc l'idée, c'est d'avoir un marqueur, comme un espèce de, de, de, de, de grand étendard, qui pourrait euh, euh, institutionnaliser, euh, porter ça dans, au centre du débat, mettre cette participation en tête. Donc voilà, euh, c'est un des enjeux du livre, c'est d'accompagner ça par euh, voilà, un changement dans la compréhension de notre sujet et un changement qui ne soit pas que dans les têtes de certains. Quoi. Et puis le dernier point, euh, mais il y en a plein d'autres, c'est l'ambition de créer un mouvement collectif de personnes qui s'empare de ce sujet. Et moi, je suis tellement convaincu de cette intelligence collective qui, peut, qui est difficile, parce que pour le dire comme ça l'intelligence collective, pareil on en parle beaucoup c'est difficile parce que deux intelligences qui s'affrontent ça ne fait pas un programme commun quoi. Euh, mais malgré tout, euh, générer euh, un collectif de personnes impliquées pour porter d'autres préconisations, d'autres propositions pour faire grandir ce sujet donc j'ai lancé l'idée de euh, sur 2023, faire un tour de France de la qualité de vie au travail et que toute personne qui se dise je suis intéressé pour en parler là où je suis et qui se sent de réunir quelques personnes autour d'elle puissent faire appel euh, à, à moi ou à quelqu'un qui fera partie de ce collectif-là pour porter ce débat, en parler et puis rejoindre voilà, une communauté de gens qui portent ce message et qui se rejoignent autour de propositions communes. Donc voilà, euh, grosso modo, euh, les initiatives qui l'accompagnent. Bah, c'est ce qui est passionnant. J'avais dit que de toute manière, en, en, en introduction, que non seulement le livre allait être passionnant, mais l'homme et l'auteur étaient passionnants. Ah. Donc, nous allons pas faire beaucoup plus long aujourd'hui. Je pense que, euh, d'abord, moi je vous remercie aussi euh, d'avoir consacré du temps à un faux risque, parce que c'est aussi le, le, le combat que... Euh, Enfin le combat, si je peux dire le combat que l'on mène, vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'indignation, mais effectivement comment ne pas s'indigner devant encore le, le dernier rapport de la DIRES qui nous donne, euh, je vais le citer de tête, mais plus de 750 000 accidents ouais professionnels parents, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas rester comme ça sans sans se dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Donc c'est c'est merveilleuse, c'est c'est bien aussi de d'avoir cette partie collective. Je pense que InfoRisk a une certaine je dirais une certaine communauté de, de de gens impliqués dans le dans le domaine de la de la sécurité. Pour ça je suis très content et aussi de pouvoir amener notre notre pierre à l'édifice et éventuellement de de le faire savoir. Et pour ça donc ce que je disais en introduction c'est que nous avons prévu donc ensemble, Vincent, c'est de faire plusieurs émissions parce que la densité du sujet ne pouvait pas se contenter de, de 30 minutes, n'est-ce pas? Et ouais. donc, je donne déjà quelques pistes à, à nos auditeurs. Donc, nous allons faire toutes les semaines donc le 9, le 16, le 23 janvier, puis ensuite le 13, le 20 et le 27 février, un webinaire dédié à, à ce sujet, Donc, mais avec vous, bien entendu, <rire> Vincent, où on va pouvoir décortiquer un petit peu les éléments, où je vous le donne un peu pêle-mêle, on va aborder donc euh, par, euh, par thématique, où on va travailler sur la, les, ce que les chiffres nous disent aujourd'hui dans la santé, la sécurité et sécurité le au travail, les raisons de la situation de la démarche zéro accident à la QVT, voilà, qu'est-ce qui coince Merci pour le titre, Vincent, c'est absolument <rire> euh, parfait. Et puis après, bien sûr, viendront les tout ce qui est perspective, pour, pour voir un petit peu tout ce qui est les, les, les éléments concrets des, des, des concepts. Et puis le dernier, ça sera effectivement le point d'orgue avec... Tous les éléments qu'on peut mettre, euh, développer et mettre en place dans une entreprise. Avec une chose, c'est que vous avez développé une méthode qui est la, la méthode PQSET, et que euh, finalement, c'est pas plutôt que de le faire comme certains consultants d'avoir euh, votre vos outils maison et de ne pas les partager. Et ben, vous les avez mis carrément dans le livre et vous nous ferez partager finalement cette cette méthode qui permet justement de d'avancer sur cette question de santé sécurité au travail. Merci encore pour cette, euh, cet échange. On va mettre les liens qu'il convient en, en, en, en pied de page sur les différents supports que l'on a évoqué. On remettra également votre sondage. Et puis rendez-vous à tous parce que cette, cette possibilité d'avoir des webinaires en janvier va permettre de poser vos questions directement à Vincent Beau et commencer peut-être à, eh ben, à mettre des gens autour de la table ensemble à travailler sur le sujet. Voilà, Ça serait encore... super, euh, François. Moi, euh, mmh. si j'ai trois mots à dire, c'est Premièrement, merci beaucoup François. Je le redis et ce n'est pas du tout une politesse parce que vous auriez pu dire « voilà, c'est un bouquin de plus et on a d'autres chats à fouetter ». Eh bien, voilà, moi, je me sens tout à fait privilégié dans notre échange. Donc, merci beaucoup François. Je connais votre engagement sur ce sujet-là et euh, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Le deuxième point, c'est euh, je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas de fatalité à la situation qu'on peut déplorer aujourd'hui sur cette partie du travail. Et le troisième point, je pense aussi que c'est le bon moment qu'on a une, un alignement des planètes parce qu'on a des clients qui veulent partager autre chose avec l'entreprise qu'un échange de valeurs euh, financières. Euh, on parle beaucoup de développement durable, de responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, c'est un des leviers dans les perspectives dont, dont on va parler ensemble, qui va nous permettre de le faire naître. Mais il y a une attente véritable là-dessus. Euh, par exemple, on a le Conseil économique, social et environnemental qui a lancé une mission sur l'impact du changement climatique sur la santé au travail. Donc voilà, ce n'est pas des mots. Et enfin, on a des salariés qui attendent de vivre autre chose au travail aujourd'hui. On parle beaucoup de grandes démissions, on parle beaucoup de quiet-kitting, etc. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont un niveau d'exigence bien supérieur aux générations anciennes sur ce que leur travail va générer comme qualité de vie professionnelle. Et ça, euh, ce serait... Euh, Tellement dommage de ne pas saisir cette opportunité de faire naître ce sujet. En tout cas, encore merci Vincent, merci à tous de, de nous avoir suivis. Et puis surtout, eh bien, il y a un acte militant gratuit, n'est-ce pas, pour <rire> chacun des auditeurs. Eh c'est simplement bah, partager, liker, enfin vous savez, c'est ce l'on propose toujours. Mais voilà, là vous avez vraiment une, une bonne raison de le faire si vous voulez faire avancer effectivement ces sujets de santé, sécurité au travail.